Merabar Kadashlar, Ben, Hura. Aujourd'hui, on va réagir à la nouvelle chanson de Tepti et Alame. Ce sont des gens que j'ai jamais écoutés, c'est pour la première fois. Cette chanson m'a été recommandée sur ma dernière vidéo. Du coup, commençons cette vidéo. L'équipe est ouf. Oh. Le beat est carré de ouf. Le beat est carré de ouf. Celui qui a fait ce beat, hein. non. Ce mec il rappe, on dirait Massaka quand il commence et tout. Ce n'était que le début, je ne le connaissais pas. C'est pour la première fois que je ne les le connaissais. Ah, on écoute d'abord Je vous ai jamais dit ça J'aime pas trop ce genre de rap Mais il kick Il kick sa mère Il kick sa mère il rap bien, il rap bien, il assure en fait, il assure sur l'instrumental, mais l'instrumental, c'est lui qui a fait cet instrument, les. Non, les beats, les beats et carrés. Les beats et carré, carré de ouf, carré tap tap par fort. Les bits ouf. Cool. <gülüyor> Top, il, il rap, bien. Il rappe très bien, il rappe, il rap bien, il assure en fait, il, il rappe bien. <rire> je ne dirais pas le contraire, mais il rappe bien, il rappe bien. C'est pour la première fois, je ne le connaissais même pas, je ne le connaissais pas. Ah, mais il a du potentiel, il a du potentiel. Écoutons l'autre. <métitérimus> Je t'ai pas le cœur pirana dit. Hein, chapeau sur ton ghetto de bi emoji. Hypopèse de mes bichimes qu'est-ce que ça Oh, ça ne pas qu'aller ça. What? What? What? What? What? What? Ce mec il assure What? <gülüyor> Pourquoi Comment expliquer que je ne connaissais pas Comment expliquer que je ne connaissais pas ce mec Comment expliquer Oh, oh, il a fait le flow on dirait sais. Hein? Il a fait le flow là. Il, non, non, non, continue. Piné pour la eh, eh, eh, eh c'est vrai qu'il assure, c'est vrai qu'il fort. fort tarpe, t'apparaît t'apparaît fort je les connaissais pas c'est pour la première fois mais il me donne envie d'aller l'écouter j'irai j'irai l'écouter What? What? What? What, bro? Why, bro? What, bro? Why, bro? Ah, bro? <laughs> Il chante bien, bro? Il assure. Il assure des ouf. Il assure des ouf. Quelle rapidité quelle rapidité il assure quelle rapidité sur l'instrumental non non il mérite il mérite même un 9 sur 10 sur cette chanson il rappe plus que l'autre là, il rappe plus que les premiers, il assure plus que les premiers. Je ne dirais pas qu'ils sont au même niveau, ils ne sont pas au même niveau. Parce que l'autre ici a les souffles. les souffles ça compte grave dans les rats. Ça compte grave dans les raps. Lui il rappe déjà tarpin, tarpin fort, il rappe tarpin rapide. Il assure, il assure. Il assure. <meteur> <meteur> <meteur> Ouuuuh Tanınır sokakta bu melodi Hayatım karanlık mezar gibi Batarya cepa allame konutanın cehennemdeki gülen emojii Köpek balıkları pirana değil Hayatım fantastik ve erotik Mace, kartel, tep, chapeau Suratım geroda bi emojii What, what, what, bro Why, bro What, bro <rire> Ils ont assuré, les deux, ils ont assuré. Mais le deuxième a rappé plus que l'autre. Sans doute. Sans vous mentir. Sans vous mentir, le deuxième, il a rappé plus que le premier. Il a vraiment assuré. Il a tapé terre fort. Il a, il a tout défoncé, en fait. Il a défoncé l'instru, Vous voyez les deux ou pas. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.